C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition de sa majesté royale. Merci, monsieur le Président. Question au premier ministre. Cette semaine, les patients âgés et fragiles dans les lits de soins de longue durée devront payer 400 dollars par jour afin de demeurer dans les hôpitaux. Les militants ont dit que ce frais est utilisé pour forcer le consentement des aînés pour empirer la situation. Ce gouvernement désire déménager ses patients dans des logements où, qui sont susceptibles à des éclosions de COVID où il y a eu des, beaucoup de décès au cours de la pandémie. Est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable de déménager ses patients dans des foyers où il y a un mauvais bilan concernant la COVID, ou là où il y a des éclosions actives de la COVID. Le ministre des soins de longue durée, ce que nous faisons, c'est que l'on aide les aînés qui sont sur la liste d'attente pour des soins de longue durée, qui sont à l'hôpital et veulent quitter cet en environnement. On les aide à se retrouver dans des foyers de soins de longue durée. J'ai visité un foyer en fin de semaine. La fille d'une résidente est venue me voir. Et m'a dit qu'après quatre mois à l'hôpital, de déménager dans ce foyer, ça a tout changé pour sa mère. Ça signifiait quelque chose d'important. Maintenant, c'est plus facile de visiter. Il y a plus d'activités sociales. Cette dame se fait des amis. Ça a vraiment tout changé. Et elle aurait dû aimer le faire plus tôt. C'est un bon témoignage pour non seulement le projet de loi que nous avons dé déposé pour faire le travail, mais c'est aussi un bon témoignage pour les gens qui travaillent dans les soins de longue durée partout dans la province. Et c'est rendu possible en raison d'investissements que nous avons faits dans les soins de longue durée. C'est 13 milliards de dollars que nous avons investis pour améliorer les soins de longue durée, pour améliorer, les, le, pour transformer les patients en résidents. Complémentaire. C'est intéressant que le ministre veuille déménager ses patients dans un foyer là où il y a des éclosions actives de COVID-19. C'est extraordinaire, incroyable. Encore une fois, au ministre, ça va contre la santé et sécurité de tous les Ontariens. Ça, met à l ça, ça porte à l'esprit la santé et sécurité des Ontariens ontariennes chaque fois qu'une nouvelle politique est déposée par ce gouvernement. Il y a un manque de personnel dans le réseau. Et ce n'est pas juste... Le gouvernement devrait investir dans le réseau de la santé, dans nos infirmières, nos travailleurs de la santé. Voilà là où on devrait investir. Les aînés de l'Ontario et leurs familles méritent de savoir que lorsqu'ils choisissent un foyer, leurs besoins seront… on répondra à leurs besoins. Comment allez-vous déterminer si un foyer a assez de personnel, d'équipement et de protocoles de soins pour qu'un patient y soit déménagé sans compromettre leurs soins? Le ministre des Soins de longue durée. C'est intéressant que les néo-démocrates maintenant euh, ont à cœur les soins de longue durée. Ce n'était pas le cas lorsqu'ils tenaient l'équilibre du pouvoir. Ils ne l'avaient pas à cœur lorsque nous avons déposé des investissements sans précédent en Amérique du Nord, dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons établi 60 000 nouveaux lits en soins de longue durée partout dans la province. Nous les am nous amenons ces lits dans les petites collectivités parce que vous savez ce que nous ont dit les aînés? Les aînés veulent demeurer dans leur collectivité, dans la collectivité qu'ils ont aidé à bâtir près de leurs amis et de leur famille. Voilà ce qu'on nous a dit et c'est exactement ce que nous faisons. Nous investissons dans les soins de longue durée. Quatre heures de soins par jour par résident. Ce sont des normes dirigeantes en Amérique du Nord. Voilà les investissements que nous faisons, et nous le faisons en collaboration avec nos résidents, avec nos professionnels, et nous ferons le travail parce que c'est la bonne chose à faire. Complémentaire final, député de Niagara Falls. Merci. Question premier ministre? J'aimerais le redire, 5 000 aînés sont décédés sous la gouverne de ce gouvernement dans les installations de soins de longue durée. Le projet de loi 7 a été adopté rapidement, sans consultation, sans audience publique. Il n'y a pas eu la possibilité pour les travailleurs, les membres de famille ou les acteurs du milieu de soulever leurs inquiétudes auprès du gouvernement alors que le gouvernement force les aînés à déménager dans des foyers de soins de longue durée qu'ils n'ont pas choisis. Nous savons que les travailleurs sont en surmenage et quittent le secteur. Les familles ne devraient jamais avoir à s'inquiéter que leur membre de la famille sera déménagé dans un foyer où il n'y a pas assez de personnel. C'est un gros problème. Est-ce que le ministre garantira que les patients ne seront pas forcés de déménager dans des foyers où le niveau de personnel ne répond pas aux normes provinciales? Réponse. C'est un, une surprise qu'on me pose cette question parce que si le député avait lu le projet de loi pour le, contre lequel il a voté, il saurait que si... Un patient est, con, reçoit son congé de maladie de, de l'hôpital pour être déménagé dans un foyer de soins de longue durée. Il ne peut être déménagé là où il n'y a pas assez de personnel. Un autre élément de ce projet de loi, c'est 20 000 travailleurs de la santé de plus, c'est plus d'alimentation, c'est 60 000 lits et c'est quatre heures de soins par patient par jour. Dans sa propre circonscription... Il y aura 50 millions de dollars de plus pour aider les travailleurs de la santé dans les foyers où 450 nouveaux lits ont été mis en place. Le député a voté contre. C'est dans sa circonscription. Il a voté contre le personnel. Nous, on fait le travail parce que l'opposition n'a pas à cœur ce secteur. Nouvelle question. Député de Davenport. Monsieur le Président, Question au premier ministre. Intervention du président. Passons à la prochaine question. Redémarrez la pendule, député de Davenport. Merci au premier ministre. Cinq anciens maires de Toronto se sont joints au cœur de personnes qui parlent contre le projet de loi 39, la dernière attaque sur un principe démocratique de base, c'est-à-dire que la majorité a raison. La majorité est une valeur clé dans les assemblées législatives, dans les conseils municipaux, non seulement ici, mais à l'échelle mondiale. Plutôt que de respecter la voix des électeurs de l'Ontario, ce gouvernement décide de changer la démocratie et de changer le pouvoir de la démocratie, de donner le pouvoir aux promoteurs. Pourquoi est-ce que le gouvernement croit que nos établissements démocratiques peuvent être mis de côté lorsque ce n'est pas convenable pour le gouvernement? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Le 22 novembre aujourd'hui, c'est jour, la Journée nationale de l'habitation où l'on songe à ce que nous avons fait et à nos engagements et l'un des engagements que nous avons pris auprès de la province au cours de l'élection et nous l'avons fait auprès des maires de grandes villes. Nous avons tenu un sommet là-dessus. Nous avons décidé de donner aux maires les outils afin de lancer les projets plus rapidement. Nous l'avons fait immédiatement suite à l'élection. Nous avons déposé le projet de loi pour des maires forts qui a été adopté par l'Assemblée, encore une fois sans le soutien du parti du NON, le parti néo-démocrate, puis le premier ministre a été clair que nous allions continuer à prolonger ses pouvoirs, à ex élargir ses pouvoirs à d'autres collectivités parce que nous avons besoin de des maires de ces six grandes régions ainsi que de ceux de Toronto, de Toronto et d'Ottawa. Nous avons besoin de ces pouvoirs afin qu'ils nous aident à lancer des projets. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à déposer des Outils pour bâtir plus d'habitations et nous le ferons chaque année. Complémentaire, ce gouvernement a dû abroger un projet de loi tellement rapidement que c'est un record olympique. Les les Ontariens croyaient qu'on faisait face à un changement, mais ce gouvernement était prêt à utiliser la, la disposition de dérogation pour forcer un salaire auprès des travailleurs de l'éducation de la province. Le gouvernement est prêt à ouvrir la ceinture de verdure et maintenant, le gouvernement est prêt à miner la démocratie de nouveau en donnant à huit personnes sur 26 qui pourront adopter des lois qui affecteront 3 millions de personnes à Toronto. Est-ce que le Premier ministre reconnaît à quel point c'est dangereux et téméraire d'agir ainsi? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, je n'accepterai ne... pas que les néo-démocrates me fassent la leçon. Personne n'est intéressé à leur course à, à la chefferie. Personne n'est intéressé par leur politique. Les néo-démocrates ont les mêmes politiques depuis la campagne. Nous, nous continuerons à bâtir sur la réussite de notre plan d'action pour l'habitation. Nous continuerons à travailler avec les maires, à écouter le maire Tory, à apporter les changements qu'il nous demande afin de pouvoir lancer des projets. Nous ne nous ferons pas faire la leçon par ce cette chef euh, par acclamation et par son parti. J'ai de la difficulté à entendre le ministre, euh, député de Davenport, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est comme des enfants qui réalisent qu'ils perdent un jeu et en plein milieu, ils essaient de changer les règles. Vous savez, c'est embarrassant. On n'est pas d'accord sur tout ici, en cette Chambre, c'est certain, mais j'aurais pensé qu'on aurait pu être d'accord sur les bases de notre système démocratique. Le gouvernement se donne aussi le pouvoir de nommer les présidents de conseils municipaux à Niagara, à Peel, à York. C'est quelque chose qui mine la prise de décision locale. Les gens qui vivent à Peel, Niagara, York, Toronto méritent de faire entendre leur voix. Ils méritent aussi que, repré que leurs idées soient mises sur la table par leurs élus locaux. Est-ce que le ministre retirait aujourd'hui le projet de loi 39 de la table? Le ministre, vous savez qui peur? Ce sont les jeunes familles. Les familles qui n'ont pas de voie vers l'achat de propriété actuellement. Des, les néo-canadiens, ce sont eux qui perdent. Ils arrivent dans notre pays, veulent élever une famille, avoir la possibilité d'aller de l'avant. Les aînés qui veulent vivre dans la communauté là où ils ont grandi, mais qui ne peuvent acheter une maison plus petite. Et c'est parce que les néo-démocrates ont voté contre chaque politique solitaire que ce gouvernement a déposée afin d'augmenter l'offre de logements. Nous sommes dans une pénurie de logements. Il faut augmenter le nombre de logements disponibles. Nous allons défendre ces jeunes familles qui veulent avoir un foyer pour eux. Nous allons toujours défendre les aînés qui veulent avoir une maison et des possibilités là où ils vivent. Et nous allons toujours défendre les néo-canadiens. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. Nous sommes tous heureux de voir l'enthousiasme aujourd'hui en Chambre. Vous ignorez mes demandes d'ordre et donc je vais commencer à passer aux avertissements. Je dois être en mesure d'entendre les gens qui posent les questions et qui y répondent. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement la semaine dernière. Le conseiller sortant de Waterloo a demandé de différer le projet de loi jusqu'à ce que le conseil ait eu l'occasion de l'examiner le conseil s'inquiète d'être que ce projet de loi sera présenté après les l'élection du conseil le conseiller Bedelia aussi on dit que ce projet de loi était problématique sur le plan des inondations parce qu'il affectait les terres humides. Waterloo n'est pas le seul conseil à demander de retarder l'adoption de ce projet de loi. Les conseils de Burlington, de York, de Peel ont demandé de différer ce projet de loi afin qu'il y ait plus de consultations municipales. C'est une requête raisonnable parce qu'il faut comprendre le poids de ce projet de loi. Est-ce que le ministre respectera les demandes de ces municipalités et différera ce projet de loi jusqu'à ce que les conseils nouvellement élus aient le temps de revoir ce projet de loi? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai pris la parole ici en chambre et j'ai parlé de ce que font les retards et de différer les projets de loi. Ça ajoute des frais. 116, plus de 116 000 au coût d'une habitation dans la région du Golden Horseshoe, On regarde les délais. Il y a des études qui ont été déposées qui montrent le temps que ça prend pour, avoir des payes, pour pouvoir lancer les projets qui augmentent de 30 à 40 C'est beaucoup trop long pour bâtir les habitations dans cette province. Nous sommes prospères. Nous sommes une province en croissance. C'est le meilleur endroit où vivre au Canada et nous voulons nous assurer que nos partenaires municipaux fassent leur part. Nous avons promis de bâtir des habitations. Nous voulons qu'ils nous aident à bâtir 1,5 million d'habitations au cours des dix prochaines années. Tous les, les partis ont fait campagne sur le fait qu'il fallait bâtir plus d'habitations. Ce n'est pas le temps de retarder les choses. Complémentaire. Vous savez, Monsieur le Président, ce gouvernement a fait tellement d'erreurs. Ils se sont rendus devant les tribunaux plus d'une douzaine de fois et ils ont perdu à chaque fois parce que vous adoptez les projets de loi trop rapidement, Monsieur le Président. Les nouveaux conseils sont à peine assermentés et ils ne seront pas en mesure de revoir les projets de loi avant décembre. L'Association des municipalités de l'Ontario a dit que les analyses préliminaires de ce projet de loi montrent un transfert d'un milliard de dollars à chaque année en coût du secteur privé aux contribuables, alors que ça ne garantit pas l'amélioration de l'abordabilité de l'habitation. Nous essayons de vous aider en faisant bien les choses. Est-ce que le ministre respectera la voix des citoyens de Waterloo et de la province et donnera à ses élus le temps de revoir un projet de loi qui affectera leur environnement, leur collectivité et leur budget. C'est une demande raisonnable de la part des municipalités et ce ministre a la responsabilité de au moins les écouter. Arrêtez la pendule, intervention du président. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke revenez à l'ordre, ministre du Travail et de l'Énergie revenez à l'ordre, le ministre des Affaires municipales dans votre réponse. D'aller rapidement, ça fait partie de notre base forte pour apporter un changement transformateur en Ontario. Nous savons que l'an dernier, ça a été la meilleure année sur 30 dans, en, dans la province. Nous avons eu plus de 100 000 projets d'habitation lancés. Les facteurs économiques qui sont hors de notre contrôle nous affectent, mais il faut avoir un bon plan en place. Et ce projet de loi, est la base forte dont nous avons besoin. Il faut atteindre notre objectif. Et tout particulièrement maintenant, alors qu'il y aura plus de néo-Canadiens qui arriveront en raison des ch de changements de politique du gouvernement fédéral, il faut avoir cette transformation au palier municipal. Une transformation signifie que nous avons besoin de tous nos partenaires. Pour... Il faut que les partenaires fassent leur part, qu'ils travaillent avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que nous lancions les projets plus rapidement. Nous sommes dans une crise du logement. Tout le monde doit travailler en collaboration pour aller de l'avant. Maintenant, ce n'est pas le temps d'apporter des retards. Député de Toronto, centre, à l'ordre. Prochaine question. Député de Stormont, Dundas, Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Dans ma circonscription, la ville de Cornwall continue d'être un centre pour l'investissement économique aujourd'hui. À Cornwall, nous avons l'une des opérations logistiques et innovatrices les plus importantes. C'est un chef de file mondial et canadien. Ces entreprises ont besoin d'un gouvernement qui travaille avec elles. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie l'entreprise manufacturière et les emplois à Cornwall et dans la province? Le du développement économique, du commerce et des échanges commerciaux, euh, Cornwall est on, non seulement un endroit où il est bon vivre, mais c'est aussi un bon endroit où il, on peut investir durant les dernières années. 100 millions de dollars a été investis à Cornwall avec nos programmes de développement régionaux. Il y a un projet de 80 millions de dollars qui a créé, 86 emplois avec 1,5 million de dollars d'appui de notre part. C'est une bonne entente pour Cornwall, Hawkesbury et Brockville qui aura tous accès à ces fonds pour mettre à jour leurs usines. Il y aura aussi des investissements pour un projet de 90 millions de dollars pour mettre en œuvre de nouvelles technologies. Voilà comment on appuie les entreprises à Sud-Glengarry, Merci. Merci, Merci au ministre pour sa réponse. Le programme tel que le développement régional et le programme de, de modernisation dans le secteur automobile sont importants pour la province alors que ces entreprises contribuent à notre prospérité. Ces entreprises... Ils, il est temps qu'ils puissent recevoir leur juste part dans la région de l'Est de, de l'Ontario. Plusieurs personnes sont prêtes à travailler très fort pour créer des entreprises à succès. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nous aidons aux entrepreneurs dans ma circonscription pour faire croître leurs entreprises? Ministre du Développement économique, lorsque j'ai été élu, Lorsqu'on a été élu, on a fait cette promesse pour euh, offrir tout ce qui est nécessaire aux entrepreneurs pour avoir du succès. Il s'agissait de réduire les fardeaux administratifs qui avaient été imposés par les libéraux et aussi pour réduire les tarifs en électricité et pour réduire les taxes. Maintenant, l'entrepreneuriat en Ontario est, se porte beaucoup mieux. On, on appuie des centres d'innovation et des centres de développement des entrepreneurs au Canada. On finance près de d'un million de dollars pour ces centres. On offre 80 millions de dollars pour leurs entreprises d'été. Des entreprises plus. Ça permet aux étudiants et étudiantes et de jeunes entrepreneurs de créer, de mettre en place leurs idées. Il y a aussi des fonds pour les entreprises locaux. Ce n'est qu'un début pour les entrepreneurs à Cornwall pour qu'ils puissent avoir du succès. Prochaine question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement et leur propre groupe de travail en matière d'abordabilité, en matière de logement, que qu'une pénurie de terrains n'est pas la cause de l'augmentation des coûts. Des terrains sont disponibles dans les régions à l'extérieur de la ceinture de verdure. Lors d'une audience publique concernant le projet de loi 23, des membres de la communauté des experts nous ont dit, ce qui comprend aussi un, un membre original du groupe de travail qui a créé la ceinture de verdure, à quel point ils sont euh, en colère concernant la décision du gouvernement de réduire la ceinture de verdure. Il y a une ceinture blanche qui est euh, ciblée, qui, qui a été créée pour euh, construire. Par contre, le gouvernement et le premier ministre ont décidé de cibler la ceinture de verdure en dépit d'une promesse de la part du premier ministre en 2018 qu'il n'allait pas toucher la ceinture de verdure. Et c'est une décision tant... qui est tellement critiquée. Et alors qu'elle est critiquée, pourquoi est-ce que ce gouvernement euh, décide d'aller de l'avant avec cette décision? Ministre des Affaires municipales et du logement, je vais commencer avec sa, la première partie de sa question, avec le projet de loi 23, euh, qui comprend 50 gestes concrets qu'on met en place pour s'attaquer à la crise du logement, tels que des occasions pour augmenter la densification dans les communautés rurales et urbaines. Et aussi, quelque chose qui me passionne, c'est notre programme de logement accessible. Les modifications font partie de notre engagement envers les Ontariens. On a regardé les Ontariens durant l'élection du mois de juin et on leur a demandé si vous allez nous élire. On va mettre en place des politiques et des mesures chaque année pour notre mandat de quatre ans pour améliorer l'abordabilité de la vie. La députée le sait que le groupe de travail, les recommandations qu'ils ont mis en place pour faire en sorte que les logements soient plus abordables, c'est notre feuille de route à long terme. Complémentaire, de détruire la ceinture de verdure n'est pas la réponse. Nous savons ce qui s'est passé après l'ouragan Hazel il commence à dévaster notre province. En fait, c'était le gouvernement provincial qui avait modifié la loi pour permettre aux offices de protection de la nature pour gérer les terres importantes du côté naturel. Le ministre veut parler de logement. Papi, une jeune femme dans ma circonscription qui a fui une violence domestique et familiale inimaginable. Elle a de la peine à respirer parce qu'elle habite dans un sous-sol et c'est difficile pour elle de respirer. Et elle a eu recours à plusieurs chirurgies parce qu'elle habite dans un sous-sol. Elle attend pendant des années des années pour un logement abordable. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres pour des gens qui attendent un logement abordable. Si ce projet de loi est réellement au sujet de l'abordabilité, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui exige des logements abordables pour des gens tels que PAPI et d'autres qui attendent pour des logements abordables? Ministre, elle devrait savoir que les, milliers de, les milliards de dollars qu'on a dépensés sur le logement abordable et qu'ils sont partis et, et que cette députée a voté contre à chaque reprise. Je voudrais corriger le bilan, le dossier. Elle a parlé de la ceinture de verdure. On a eu des consultations qui ajouteraient 2000 acres à la ceinture de verdure. Et on a aussi permis une occasion de bâtir 50 000 maisons. Pourquoi est-ce que ce chiffre est approprié? Parce que ça revient à une Réponse que j'ai donnée euh, plus tôt durant la période de questions parce que la meilleure année en plus de 30 ans pour le nombre de mises en chantier, c'est l'année dernière où on a eu trente mille mises en chantier. C'est plus que les maisons euh, que on a bâties les dernières années, les années précédentes. Donc, 50 000, c'est euh, très important. Ça nous permet de, une occasion euh, et c'est une bonne politique. Merci. Député de chatham Merci. Selon un, un sondage de 3M, euh, 86 des Canadiens pensent qu'on devrait avoir plus de euh, travailleurs dans les métiers spécialisés. 76 ont aussi dit qu'ils n'allaient jamais se lancer dans une carrière en métiers spécialisés. C'est une. Nouvelle préoccupante pour nous, parce que les métiers spécialisés sont essentiels pour notre éco économie d'ici 2025. Un emploi sur trois sera dans les métiers spécialisés. On doit continuer d'agir pour s'attaquer à cette pénurie de la main dœuvre dans les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre du Travail et du Développement des compétences peut nous dire ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que plus de gens puissent travailler dans ce secteur ministre du travail, de l'immigration et des, euh, du développement des compétences. Je voudrais remercier le député pour son leadership dans le sud-ouest de l'Ontario pour euh, faire la promotion des métiers spécialisés. On a un plan très ambitieux pour travailler avec les syndicats dans la construction et les constructeurs. J'étais à une conférence où on... il y avait Marc Arsenault PDG pour le Conseil de, de la construction de l'Ontario qui représente plus de 150 000 personnes dans les métiers spécialisés qui sont en train de bâtir notre avenir. Avec le ministre des Finances et le solliciteur général, on a annoncé 40 millions de dollars pour un fonds de développement des compétences. Et on élargit le fonds pour euh, ajouter les, les étudiants de, au secondaire. Pour la première fois dans notre histoire, on en fait plus pour les métiers spécialisés. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre pour sa réponse. Je suis ravi que nous apportons les investissements nécessaires pour, dans le système des métiers spécialisés. Ceci étant dit... On doit s'assurer que ces emplois bien rémunérés sont à portée de tous. Malheureusement, le programme d'apprentissage manque de diversité. Et il y a les groupes minoritaires sont sous-représentés. Cette main dœuvre est importante pour notre économie. D'assurer la diversité est, une, est importante pour plusieurs raisons. Ce qui comprend de faire la promotion de différentes compétences et qui permet de mieux résoudre les problèmes en milieu d'emploi. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce Fonds de, du développement professionnel permettra d'offrir plus d'occasions pour ceux qui voudraient se lancer dans cette carrière? <applaudissements> Réponse, ministre, merci encore une fois pour la question très importante. Notre Fonds de, de développement des compétences investit 300 millions de dollars pour... Bâtir des initiatives des métiers spécialisés, ça l'aiderait plus de 2 000 jeunes personnes de se lancer dans des métiers spécialisés et leur mettra sur une voie pour faire partie d'un syndicat. Des formations comme cela permettent de préparer la prochaine génération pour qu'ils puissent gagner un salaire de plus de 100 000 et ce qui nous permet de bâtir 1,5 million de maisons d'ici 2031. On a financé plus de 388 projets de formation et formé plus de 4000 travailleurs pour des, euh, des emplois, des carrières qui sont suscitées par les employeurs. Pour euh, apporter un changement, on doit travailler de part avec nos partenaires et on doit y mettre tous les efforts. Et on ne ralentit pas nos efforts. Merci. Prochaine question, député de Thunder Bay. Merci, Monsieur le Président. Mon bureau a reçu plusieurs appels et des courriels de la part d'organisations et des résidents de Thunder Bay supérieur nord qui ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet de loi 23 et tous les dommages écologiques qui sont la conséquence. Je vais lire une citation de la part de ces, ces commettants. La plus grande menace pour les Ontariens, c'est les changements climatiques et le manque de biodiversité. sacrifier des terres humides pour des logements est une solution à très court terme, mais va entraîner beaucoup plus d'incidences à long terme sur l'avenir, nos avenirs. Est-ce que le premier ministre va retirer les parties du projet de loi 23 qui minent l'autorité, les, les pouvoirs des Offices de protection de la nature et leur capacité de protéger les terres humides qui sont essentielles pour nous, surtout avec les changements climatiques? Réponse, ministre. Comme je l'ai mentionné, le projet de loi 23 comprend 50 initiatives que nous avons présentées pour... Euh, Suppléer à notre initiative en matière d'action pour contrer la crise en matière de logement. Euh, on on s'est présenté aux élections avec notre plan pour bâtir 1,5 million de maisons et on a été élu sur ce plan. Il y a, ça fait partie de notre programme euh, législatif. On a présenté certaines lois. Et toutes ces mesures nous permettront d'entamer de, de, de, des projets plus rapidement. Concernant les enjeux que la députée a soulevé, on pense qu'on devrait travailler de part avec les offices de protection de la nature. On pense qu'ils font un excellent travail et ils devraient se concentrer sur leur mission telle que de mitiger les effets des inondations. On pense qu'on peut travailler de part avec eux pour s'assurer que ces freins contrepoids sont en place. Mais on est en plein milieu d'une crise et on doit s'attaquer à cette crise. Donc, de passer à la mise en chantier de projets. complémentaire complémentaires, premier ministre, de récréer une terre humide que vous avez ajoutée avec ces 2000 acres euh, dans un autre endroit, c'est comme si on vous coupait le bras et ensuite on vous disait « mais ne vous en préoccupez pas, il y a un autre bras là-bas, prenez-le, servez-vous-en ». C'est complètement illogique. Et en même temps, alors que vous effritez les droits les autorités des Offices de protection de la nature, vous délestez des millions de dollars à eux et ils deviennent responsables s'il y a des problèmes à l'avenir avec l'eau potable ou avec l'environnement. Les terres humides sont, ont, ont détruit les terres humides et ce sera au détriment des, des générations futures. Les promoteurs ne seront pas là quand les conséquences seront ressenties par la population. Est-ce que le premier ministre va rétablir les pouvoirs des offices de protection de la nature pour, pour qu'ils puissent assurer la protection de la nature et des terres humides? Réponse. Ministre, j'ai déjà parlé de leur mandat et de leur mission. Mais euh, le parti d'en face est un parti du non. Nous sommes en plein milieu d'une crise en matière de logement. Trop d'Ontariens ont perdu l'espoir de devenir propriétaires et nous allons rétablir cet espoir pour cette jeune famille. Et ils peuvent euh, crier et dire qu'on ne veut pas bâtir à nulle part et de continuer d'être le parti qui ne veut pas construire de l'immobilisme immobilier. Mais nous, on, on apporte un changement pour le bien. On va continuer de défendre les droits les intérêts des personnes âgées, des jeunes Canadiens et des gens qui veulent devenir propriétaires. On va le faire plus rapidement et on va pouvoir bâtir ces 1,5 million de maisons d'ici les dix prochaines années. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Le gouvernement l'a démontré avec l'ordre volte-face, avec les acres des, de la ceinture de verdure qu'on va exploiter. On a certaines des terres agricoles, les, les meilleures terres agricoles. En 2015, le prix de, du maïs était de 197 pour. Et maintenant, c'est 331. C'est une augmentation de 300 Le soya a augmenté aussi. Et d'autres céréales ont augmenté d'un même taux de pourcentage. Lorsqu'on réduit le, le, la superficie de ces terres agricoles, ça veut dire une augmentation du prix, du, du coût de euh, tous les produits alimentaires l'inflation liée au, au gouvernement Ford, Arrêter la pendule. Juste un instant. J'ai de la difficulté à entendre le député d'Orléans et d'entendre de, sa question. Peut-être peut qu'il est plus loin, mais il y a peut-être un autre facteur en cause. Je dois pouvoir entendre le député qui a la parole. Leader parlementaire du gouvernement afin de répondre. Euh, ceux qui ont expulsé les agriculteurs de la ceinture de verdure, c'était le Parti libéral et ils l'ont fait dans ma circonscription. C'était une famille qui était dans euh, des agriculteurs pendant plus de 200 ans et c'était pour un parc qui n'a jamais ouvert. Alors qu'ils parlent du coût des coûts alimentaires qui continuent d'augmenter, qu'en est-il de la taxe sur le carbone que vous appuyez? Voilà ce qui fait en sorte que le prix de l'alimentation augmente. On l'a dit le premier jour qu'on a été élu Une taxe sur le carbone allait coûter allait entraîner une augmentation des coûts pour tout. On leur a demandé Joignez-vous à nous pour mettre fin à cette taxe sur le carbone qui allait nuire à tous les Ontariens. Mais ils ont continué de l'appuyer. Complémentaire. Merci. Bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés à la ceinture de verdure. La ville d'Ottawa a ajouté euh, 30 000 acres à la ceinture de verdure et tout en protégeant les terres agricoles. Et, mais ceci n'a pas en la construction de nouvelles maisons. Ils ont, le ministre a ajouté 50 plus à la ceinture de verdure. Il a ajouté 207 acres à Finley Creek dans la circonscription de Carlton qui n'a pas été recommandée en raison du manque d'infrastructures de la ville. 56 acres à Bourbon qui n'avaient pas été recommandés en raison des problèmes de service, Ce qui comprenait le manque de liens routiers après avoir attendu un an. Pourquoi est-ce que ce ministre pense que les résidents de Finley Creek et Greenlee devraient endurer une augmentation des impôts fonciers alors qu'il y a un manque d'infrastructures? Ministre, Ministre, afin de répondre, je vais tenter de mon mieux de répondre. Premièrement, concernant la ceinture de verdure, euh, ne me croyez pas sur parole, je vais citer Monsieur De Souza, ancien euh, député libéral et ancien ministre. Je reconnais l'importance de la ceinture de verdure. La croissance va avoir lieu au nord et au sud de la ceinture de verdure, mais on doit s'assurer qu'on le fasse de la bonne façon. Avec le, le commentaire concernant la ville d'Ottawa et avec le plan officiel, comme tout, avec tout plan officiel, on doit s'assurer que les résidents d'Ottawa, ce qui comprend ceux qui sont représentés par la très bonne députée de Carleton ont la capacité de réaliser leur rêve d'être propriétaire. Les plans officiels sont le meilleur outil que les municipalités ont pour s'assurer qu'on puisse entamer de nouveaux projets immobiliers pour que les gens d'Ottawa puissent devenir propriétaires. On ne peut pas ignorer les plans d'aménagement urbain. C'est tout à fait illogique de faire. Prochaine question, le député de Scarborough Merci, les Ontariens, on a un des réseaux électriques les plus propres avec 90 de l'électricité qui est, vient de, des centrales qui n'émettent aucun euh, gaz à effet de serre. Ça leur offre aussi une électricité qui est à très faible coût, sans émissions. On sait que cette production est, est une très bonne chose pour notre environnement et on l'envie partout au monde. Ceci étant dit, les Ontariens veulent savoir comment cette génération, peut cette production, peut profiter à notre économie. Est-ce que le ministre de l'énergie peut nous dire comment notre réseau est au profit de notre économie? Le ministre de merci aux députés d'en face pour sa très bonne question. Ce matin, on sait que réseau électrique qui est fiable et propre, c'est non seulement une bonne chose pour l'environnement, mais c'est aussi une bonne chose pour l'économie. On a stabilisé notre système et on a euh, éliminé les programmes créés par les libéraux qui euh, ont fait en sorte que les coûts ont augmenté et que les réseaux étaient moins fiables. On a pu, euh, grâce à une réduction des tarifs électri en électricité, euh, susciter plus d'investissements. Mais de stabiliser les tarifs en électricité veut, veut aussi dire que les entreprises peuvent électrifier leurs entreprises, comme on a vu avec les processus d'acierie vert écologique. C'est grâce à un réseau électrique qui est fiable, qui est moins coûteux, qui permettra de réduire les émissions dans d'autres secteurs de notre économie tout en assurant une croissance stable. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien de savoir que d'acheter d'autres centrales au gaz nous permettra d'assurer une meilleure fiabilité et une meilleure abordabilité de notre réseau électrique. L'électrification était sans doute une très bonne chose. Il nous a parlé de notre plan d'électrification qui va permettre à ce qu'il y ait plus d'emplois créés en Ontario par contre, les Ontariens sont préoccupés concernant les coûts de ce programme. Est-ce que le ministre pourra nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est nécessaire? Ministre de l'Énergie, merci au député de Brampton. Notre plan exhaustif en matière d'électricité permet de réduire les coûts pour 50 000 clients euh, et euh, résidentiels et euh, des entreprises. Il me pose la question, pourquoi est-ce que ce programme est nécessaire? C'est en raison d'une décennie des libéraux qui ont euh, euh, signé des contrats en vertu de la loi sur l'énergie verte, qui étaient des contrats de 20 ans pour 87 le kWh, alors que... L'énergie nucléaire était disponible à 8 cents le kilowattheure et celui en, euh, les barrages hydroélectriques étaient disponible à 4 cents le kilowattheure. Ils ont continué de signer ces ententes qui faisaient en sorte que le prix de l'électricité continuait d'augmenter et ils l'ont fait sur une période d'une décennie qui a fait en sorte que les coûts ont augmenté de 6 à 8 par année. On s'est attaqué à tous ces problèmes et on a éliminé la loi sur l'énergie verte, qui nous permettra d'assurer une bonne croissance à long terme. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci. Ma question au Premier ministre. Euh, parents dans ma circonscription est entré en contact avec nous après qu'il y avait un courriel qui avait circulé pour euh, demander aux parents des dons pour payer pour euh, des euh, du savon et des serviettes. C'est pour cette et le BRF a estimer qu'il y aurait 6,9 milliards de dollars en manque à gagner que le gouvernement pourrait utiliser pour réparer nos écoles lors de cette crise qui sévit en ce moment. Ma question est au premier ministre. Comment est-ce que c'est acceptable que les familles, la plupart d'entre eux, font déjà face à la prise crise de l'abordabilité? On leur demande de payer la facture pour l'éducation publique parce que le gouvernement refuse de le faire. Le ministre de l'Éducation fait répondre. Merci. Je voudrais tout simplement reconnaître que les étudiants sont en classe en ce moment, les élèves, c'est justement où on veut qu'ils soient. Et je voudrais aussi reconnaître toutes les parties d'avoir travaillé ensemble pour assurer une meilleure stabilité pour les élèves. Je voudrais remercier les travailleurs qui assurent un soutien pour les élèves et aussi de remercier les parents pour leur patience, ce qui a orienté notre gouvernement. Lors des négociations, c'était d'assurer que les élèves soient en classe et on l'a fait grâce à une entente avec les syndicats. On a présenté une bonne entente pour tous les partis et le plus grand, ceux qui vont profiter le plus de cette entente, c'est les élèves qui auront plus de stabilité pour cette année scolaire. Concernant les investissements à la députée, on a augmenté le financement des taux historiques. Au, en septembre, c'était 650 millions de, comme augmentation. On a augmenté la dotation du personnel de 7 000 personnes et on en fera plus pour s'assurer que les élèves ont une bonne qualité d'éducation et puissent continuer d'apprendre jusqu'en juin. Complémentaire encore une fois au premier ministre, le budget de 2022 a énoncé que le secteur de l'éducation, les dépenses, sera plus faible en raison des commissions. Les conseils ont vu une réduction des revenus non gouvernementales des sources telles que les levées de fonds. Le fait que le secteur de l'éducation dépense sur des levées de fonds, les bénévoles, est un échec du système, pas une solution. Qu'en est-il des écoles où les parents ne peuvent pas lever des centaines de milliers de dollars pour les équipements, pour les matériaux? C'est une iniquité et c'est de ne pas permettre l'égalité des chances. Est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter le financement en éducation pour s'assurer que les élèves ont tout ce qu'ils ont besoin, ce qui comprend des matériaux de base, des équipements de base, des fournitures de base pour que les familles n'aient pas à faire des levées de fonds pour les échecs du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Si les députés d'en face sont préoccupés concernant les coûts aux parents, ils vont voter pour les paiements de rattrapage qu'on a proposés pour permettre aux familles de surmonter ces difficultés. C'est ironique pour entendre les députés dire d'un côté que les parents ont des coûts qui sont inabordables et alors qu'on offre des mesures pour leur offrir plus d'argent pour les aider avec leurs enfants, ils votent contre. C'est un choix inacceptable. On veut augmenter les fonds pour les écoles publiques, un milliard de dollars cette année à elle seule. Et avec cette subvention, on leur permettra d'avoir toutes les ressources nécessaires. On offre aussi des soutiens directs aux parents parce qu'on sait que ce sont eux qui sont dans la meilleure position pour investir et d'appuyer leurs enfants. Question, député de Guelph. Merci. Ma question est au premier ministre. La population, les Ontariens, adore la ceinture de verdure. Ils veulent que le premier ministre tienne ses promesses et non pas de déchiffrer ses terres et de s'attaquer à la nature et à l'environnement, surtout alors qu'on a suffisamment de terrains pour s'attaquer à la crise du développement ou de, des logements, des terrains près de ce que les gens veulent vivre, près des communautés avec des transports en commun. Nous savons que déchiffrer la ceinture de verdure va aider certains promoteurs immobiliers à faire des profits. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne tient pas ses promesses alors que son propre groupe de travail en matière de logement a énoncé clairement qu'on n'a pas à déchiffrer la ceinture de verdure pour s'attaquer à la crise du logement euh, ministre des Affaires municipales et du logement, je voudrais remercier le député pour sa question. C'est toujours très décevant le fait qu'il n'appuie pas nos initiatives lorsqu'il s'agit de s'attaquer à la crise du logement. Il a toujours voté contre toutes les initiatives que nous avons proposées. Il n'a jamais appuyé notre demande au gouvernement fédéral, les 480 millions de dollars qu'on a demandés pour des fonds pour appuyer les logements. On sait que notre initiative, nos initiatives vont permettre d'augmenter la superficie de la ceinture de verdure ce qui comprend la Moraine Periscope. Et le député a même présenté un projet de loi concernant cet endroit. Mais ça va aussi permettre de bâtir 50 000 maisons et logements. Et c'est près d'un endroit urbain. Ces endroits ont été choisis à une certaine fin. et C'est pour passer des mises en chantier. J'ai voté contre ce projet de loi émanant du gouvernement parce que cela ne résout pas la crise du logement. Nous voulons un projet de loi qui va remédier à, cette, à ce problème. Mais ici, on attaque la démocratie locale. On va paver des terres agricoles, paver des terres qui sont destinées à la nature et forcer les personnes à prendre des transports en, en commun. Nous n'allons pas trouver une solution ainsi. Mais nous allons proposer un plan nous allons permettre la construction de quadriplex et d'appartements dans les corridors très acharnés. Nous, nous voulons investir dans des logements coopératifs. Nous proposons des solutions qui permettront de trouver une solution à la crise du logement. Le ministre dira-t-il non à ce que veulent les promoteurs et diront-ils oui à... La, aux solutions qui permettent de trouver une solution à la crise de solutions, à la crise de logement plutôt. Réponse le député d'en face a voté contre nos stratégies de renouvellement de logement qui a permis de générer 4 millions de dollars. Communauté et soutenir le logement. Nous parlons souvent de ce genre de mesures, mais le député d'en face vote non. Il a également voté non pour des investissements de 1,2 milliard de dollars visant à améliorer les refuges et soutenir les personnes vulnérables. Et je n'arrive même pas à croire a voté contre la création de notre programme de prévention à l'itinérance. Nous avons inséré 25 de dollars, millions de dollars plutôt pour consolider des programmes de logement et pour avoir une réponse coordonnée à chaque fois que nous proposons des projets, que ce soit pour le logement communautaire, 25 millions de dollars pour l'itinérance à chaque fois. Le parti vert et ce chef ont dit non contre ces mesures. Député de Waterloo, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour la députée de Brampton. Député de Scarborough Centre, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. L'hiver a beaucoup de répercussions dans notre ville. Et beaucoup de personnes dépendent du système de transport. Nous savons que la région du Grand Toronto accueillera un million de, de personnes au cours des années à venir. Les personnes voient les répercussions de la négligence du gouvernement précédent. Le gouvernement a investi dans la province afin d'alléger le transport routier et permettre à mes commettants de se rendre au centre-ville en utilisant la ligne 2. Est-ce que la ministre associée inaudible téléphone qui vibre sur la table? Merci beaucoup pour la question. Le député d'en face réalise un excellent travail pour les personnes de sa circonscription. Nous avons réalisé beaucoup. J'aimerais annoncer que le gouvernement a réalisé un contrat pour les lignes de Toronto d'exhibition au centre de Toronto. Nous avons également répondu aux exigences de transport du Nord entre le portail de Gérard et le pont Valley. Pendant 15 ans, les Torontois n'ont pas vu de croissance à cause du gouvernement. Mais nous allons combler les lacunes héritées par le gouvernement libéral et nous allons permettre aux personnes de se déplacer d'un point A à un point B. Complémentaire. Monsieur le Président, merci à l'association, au plutôt ministre adjoint. Après 15 ans des libéraux et des néo-démocrates, au pouvoir et n'ont pas su construire. Nous voulons proposer des initiatives pour étendre les lignes de transport. Nous avons des projets qui bénéficieront aux personnes qui utilisent la route, mais également à toutes les personnes de la province. Le ministre pourrait-il expliquer qu'est-ce que nos gouvernements fait pour assurer à ce que ces projets soient disponibles pour les personnes de ma circonscription de Scarborough Centre. Réponse du ministre adjoint. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de dire aux députés en face que notre extension de transports de commun bénéficiera à toutes les personnes de cette province, y compris les personnes de Scarborough. Les lignes de l'Ontario permettront de réduire de 50 les temps de travail, de, de voyage. Les personnes pourront enfin se rendre en 26 minutes au centre-ville. Centre le temps était de 42 minutes à l'époque. Donc notre projet permettra de bénéficier à tous et en plus à créer des emplois. On pourra générer 11 millions de dollars en activité économique pour notre province grâce à ce genre de projet. Chaque milliard de dollars investi permet de soutenir 10 000 emplois dans notre province. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, nous disons oui à la construction, oui aux personnes de l'Ontario et oui aux magnifiques personnes de Scarborough. Question suivante, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ryan et sa famille vivent dans un appartement à deux chambres à London West qui a été construit en 2021. Ils viennent de recevoir une augmentation de 350 dollars de leur loyer. Ryan doit donc payer 420 dollars de plus chaque année alors que le prix de la nourriture de l'épicerie et de plusieurs autres choses ne cesse d'augmenter. Il n'a pas le choix que de quitter son appartement. Mais ce genre d'histoire continue d'arriver année après année. Le Premier ministre pourra-t-il agir maintenant et empêcher l'augmentation exorbitante des loyers auxquels des personnes comme Ryan font face depuis 2018 Réponse le ministre du Logement. Monsieur le ministre, on doit repartir à l'année 2018. Le gouvernement a pris une décision dans l'énoncé économique de l'automne concernant la levée du contrôle des loyers. Nous l'avons fait pour inciter la construction de logements à usage locatif en Ontario. Grâce à cette décision, l'année dernière, donc en 2021, nous avons pu avoir les plus hauts niveau de construction de maisons à usage locatif depuis les années 90. C'est un réel succès. Malgré le manque de soutien des néo-démocrates à cette initiative, nous avons pu réussir. Nous incitons la construction de logements à usage locatif en éliminant les redevances d'aménagement pour construire plus vite. Les locataires à London et partout dans la province pourront avoir accès à des offres de, loge de logements à usage locatif. C'est pour cela que nous agissons. Complémentaire, un commettant de ma circonscription, qui est un commanditaire privé de Syrie, n'a que deux mois pour trouver un, un logement à louer pour sa famille. Il n'a pas beaucoup d'options. En 2018, il avait signé un bail, mais il vient d'apprendre que les propriétaires ne sont pas tenus responsables aux yeux de la commission immobilière. Son propriétaire peut augmenter le loyer comme il l'entend sans avoir de mesures intentées contre lui. Le premier ministre pourrait nous dire pourrait-il nous dire pourquoi il permet aux propriétaires d'augmenter les loyers comme ça pour pouvoir évincer les locataires de leur domicile Réponse Encore une fois, je ne connais pas les détails de l'affaire que la députée d'en face nous présente, mais je sais que nous offrons des protections robustes avec la commission immobilière, et tout cela fait de notre mandat, je dirais, à cette famille, de contacter les organisations responsables. Et encore une fois, j'aimerais souligner que ce gouvernement a réalisé la mise en place plutôt des mesures de protection de locataires pour protéger les personnes vivant dans la province. Encore une fois, j'aimerais rappeler aux personnes de la province, ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Ils ont augmenté les frais, mais euh, le côté d'en face a toujours voté contre nos mesures à nous. À Merci, monsieur le Président. Ministre, aux consommateurs et aux entreprises, beaucoup de personnes font face à des difficultés au quotidien. Pendant trop longtemps, les processus bureaucratiques ont créé de la confusion et des épreuves non nécessaires pour les personnes qui font déjà face à des difficultés. Le ministre pourrait-il nous dire comment notre gouvernement offre de l'allègement et facilite la vie des Ontariens et Ontariennes qui vivent en situation de handicap? Réponse. Le ministre des Services aux consommateurs, aux entreprises. Je remercie le député de Sarnia-Lanton pour son excellente question. Monsieur le Président, nous améliorons nos services pour faciliter la vie de tous les Ontariens de toutes les Ontariennes, surtout ceux qui vivent avec des exigences en matière d'itinérance. Je suis fier de dire que les Ontariens et Ontariennes pourront demander en ligne des mesures pour remplacer leur permis. J'ai eu la chance de rencontrer un leader de services médicaux pour les jeunes à Mississauga. J'ai pu être témoin des services de permis en ligne qui sont offerts en ligne qui peuvent aider les entreprises et les personnes qui vivent en situation de handicap. Sous le leadership du, du Premier ministre, nous travaillons avec les organisations et les communautés pour identifier, prévenir et abattre tous les obstacles qui peuvent se poser aux personnes vivant en situation de handicap. Complémentaire Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa réponse. La modernisation des services devrait être une priorité absolue de chaque gouvernement, tel que ça l'est pour notre gouvernement nous permettant des services en ligne concernant les permis, ce qui est une avancée. Mais c'est décevant de voir que pendant plusieurs années, des personnes en situation de handicap ont dû se rendre en personne pour avoir accès à ce genre de services. Monsieur le Président, le ministre, des services au public et aux entreprises, pourrait-il nous dire les mesures que nous mettons en place pour rendre la vie beaucoup plus accessible pour tous Merci. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie le député pour sa question. Ces améliorations s'ajoutent au travail du gouvernement visant à faciliter accélérer les processus de renouvellement de, de permis de voiture et d'autres documents importants. À présent, les Ontariens ont accès à 40 services essentiels en ligne. Ils peuvent renouveler leur permis, permis de travail. plutôt permis de conduire plutôt, ainsi que d'autres papiers importants. Ils pourront également avoir des rappels numériques pour ne jamais oublier de renouveler leurs papiers à temps. Ces options en ligne permettent d'épargner beaucoup de temps pour les personnes et leur permettent également de se concentrer sur ce qui est le plus important dans leur vie. J'invite toutes les personnes à tirer profit de ces services sur Ontario.ca Baroblique Renewal. Cela conclut notre période de questions. La députée de Sainte-Catherine a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, de me laisser prendre la parole pour ce jour important. Je souhaite à mon petit-fils un joyeux quatrième anniversaire. Joyeux anniversaire, Grayson. J'espère que tu vas passer une excellente journée. Je vous aime infiniment. Puisqu'il n'y a pas d'autres... Travaux. Nous allons être en pause jusqu'à 15 heures.